Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Est-ce que aujourd'hui ce, qu aujourd ce n'est pas finalement la fin du statut du loueur meublé non professionnel, le LMNP, pour ceux qui font de la location en courte durée, pour ceux qui font notamment donc du Airbnb. Tu le sais, aujourd'hui les investisseurs immobiliers en 2022 sont clairement euh, eh bien, dans le viseur. Et justement, ils sont en train de plancher sur eh bien, les, voilà, les finances de 2023 pour le gouvernement et très clairement, ils sont en train de revoir eh bien, toute une série, ils sont en train de réfléchir, en train d'étudier sur toute une série eh d'avantages qu'on avait aujourd'hui à passer par ce statut du LMNP, eh bien, ils sont en train d'en parler, d'en discuter. Et il y a eu certains votes qui ont déjà eu lieu et qui sont malheureusement défavorables pour nous qui sommes investisseurs immobiliers. Et donc on va voir aujourd'hui dans cette vidéo eh bien, clairement, concrètement, quelles sont les conséquences de tout ça. Qu'est-ce qui va se passer sur 2023 et comment on peut eh bien, euh, voilà, arriver à toujours entreprendre de la meilleure des manières, mais aussi en optimisant notre fiscalité, puisqu'on sait aujourd'hui qu'en France on est quand même sur un pays qui est fortement taxé. Mais là c'est vrai que ce qui est en train de nous arriver, ce qui est en train, on est clairement, on sent qu'on est vraiment euh, dans, dans le viseur du gouvernement, mais on va décortiquer tout ça dans cette vidéo. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube, à découvrir un bouton « S'abonner » tout en bas tu actives le petit bouton, donc s'abonner, tu actives également la petite clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement locatif, d'immobilier, je te parle d'entrepreneuriat puisque tu le sais, je fais de la sous-location professionnelle immobilière et je fais également de la conciergerie d'appartements. Donc pareil, tu découvriras des vidéos régulières par rapport à ça et d'ailleurs, je vais t'inviter tout de suite si tu ne l'as pas encore fait, eh bien à récupérer deux formations totalement gratuites que je t'ai mis eh bien, dans la partie description que tu vas pouvoir récupérer, qui vont te permettre à toi aussi, dans ta ville, de lancer un business rentable dans l'immobilier sans apport et sans crédit bancaire. Tu verras aussi que sur cette chaîne YouTube, je publie des vidéos sur la bourse puisque j'investis une partie de mes revenus qui sont générés via mon immobilier et eh bien justement sur des placements boursiers. Donc je partage avec toi et eh bien chaque mois un challenge que je me suis fixé et je, fais des, des, des, je place des ordres en live avec toi et l'idée c'est que tu puisses eh bien, tout simplement t'en inspirer. Donc tu découvriras tout ça bien évidemment deux fois par semaine sur cette chaîne YouTube et puis je fais aussi des, des vlogs comme ça je partage avec toi eh bien, tout simplement mon quotidien. Donc aujourd'hui eh on va parler euh, de ce qu'ils ont discuté, euh, donc, euh, enfin c'est même pas qu'ils ont discuté, ils l'ont voté au Sénat hein, très clairement et ça vient notamment principalement du sénateur donc, euh, Max, Max Brisson qui eh euh, s'est prononcé qui a soumis différents projets de loi, et notamment euh, les deux principaux, ceux qui sont... Alors il y en a eu d'autres aussi, hein, il, a, il est aussi revenu sur d'autres sujets, mais il y en a deux principaux, le premier, c'est, et c'est celui qui a fait un petit peu une bombe, hein, euh, on a, je sais qu'on a beaucoup parlé dans, dans mon réseau, c'est les 10% euh, donc de, de TVA. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand tu es euh, donc loueur en euh, meublé, eh bien, tu n'as pas de TVA hein, sur les loyers collectés, donc les, les différents loyers de tes hébergements, même en courte durée, tu n'as pas, pas de TVA à reverser. Contrairement à l'hôtellerie, qui eux, au contraire, ont de la TVA à supporter qui est de 10%. Alors c'est vrai que. Euh, le truc, c'est pourquoi nous, on n'est pas concernés, tout simplement parce qu'on ne fait pas ce qu'on appelle de la para-hôtellerie. Donc, juste pour rappel, euh, la part hôtellerie, ça consiste finalement à fournir euh, au moins trois des quatre services que je vais te lister euh, juste ici. Donc, le premier, eh bien, c'est l'accueil la, physique, donc le, le check-in physique. Alors, c'est assez discutable parce que certaines personnes considèrent que le simple fait de, de remettre les clés, euh, même dans une boîte, etc., c'est quand même un check-in. Enfin, bon, c'est discutable, mais a priori, c'est vraiment euh, sous forme de pupitre d'enregistrement, comme un hôtel. Donc, nous, on ne fait pas ça, bien évidemment. C'est aussi fournir du linge, mais du linge régulièrement, hein, c'est-à-dire que eh bien, tous les jours on vient changer les draps. Nous, on ne fait absolument pas ça, puisqu'on propose tout simplement de nettoyer et changer les draps eh bien, à la sortie du voyageur. C'est aussi faire un nettoyage régulier dans les lieux, donc euh, venir tous les jours nettoyer les appartements. D'ailleurs, il ne faut absolument pas que tu le fasses. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on eh fait un nettoyage complet de l'appartement lorsque le voyageur quitte le logement, lorsqu'il fait son check-out. Et enfin, dernier service, eh bien, ça serait proposer le petit déjeuner. Donc, c'est pour ça que le petit déjeuner, il faut vraiment faire attention. Certaines personnes sont très tentées de, de le livrer mais attention parce qu'on pourrait très, très rapidement se rapprocher des au moins des 3 sur les 4 services par hôteliers et si aujourd'hui tu en fais au moins 3 sur les 4 eh bien du coup tu dépends hein, de la para-hôtellerie et donc là du coup tu es éligible à la TVA donc ça veut dire concrètement que sur les revenus que tu collectes tu dois reverser 10% de TVA aujourd'hui on n'est pas concerné par rapport à ça et moi je te le dis sincèrement c'est vrai que quand j'avais lancé mon business de sous-location honnêtement c'était un des points euh, que, que j'avais vraiment regardé parce que si aujourd'hui on me dit il faut retirer 10% euh, ça peut avoir des conséquences vraiment fâcheuses sur, sur notre activité. Donc aujourd'hui, c'est un projet. Donc ça a été voté. Hein, c'est à dire qu'au Sénat ils l'ont voté et ils ont décidé à l'unanimité que, eh bien, euh, aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, on doit dépendre comme les hôtels, en fait, alignés sur les hôtels, et on doit reverser cette fameuse TVA. Alors bien entendu, différentes associations hôtelières se sont empressées de relayer l'information. Euh, bon. On sait aussi un petit peu pourquoi, puisque les, je sais que certains hôteliers sont en guerre par rapport aux Airbnb parce qu'ils considèrent que aujourd'hui on leur fait une concurrence, entre guillemets, déloyale. Moi, à mon sens, pas du tout. Euh, tout simplement parce que c'est ce que je dis tout le temps. Euh, pour moi, louer un Airbnb et louer un hôtel, ça franchement, ça n'a rien à voir. Euh, parce que tout simplement, un Airbnb, on attend la cuisine. On, généralement, on, euh, voilà, on, on a donc son petit coin cuisine. On, on est vraiment chez soi dans son appartement. Alors qu'un hôtel, on n'attend pas ça dans un hôtel. On n'attend pas d'être chez soi. On sait très bien qu'on est dans un autre établissement, mais c'est surtout qu'on attend des services. Et du coup, ce n'est pas du tout la même chose. Moi, généralement, quand je fais des réservations plutôt courtes durées, je vais plutôt sur l'hôtel. Au contraire, si je sais que je vais rester une semaine, 15 jours, je vais plutôt aller sur des appartements. Parce qu'effectivement, je ne vais pas aller euh, tous les jours euh, au restaurant. Je vais très certainement passer par euh, l'alimentation voilà, euh, classique, comme si je suis dans mon, dans mon propre appartement. Vous comprenez Donc pour moi, ce n'est pas la même chose. Euh, c'est pour ça aussi que je dis beaucoup à ceux qui se lancent et qui font du Airbnb, c'est ne Faites pas du studio, ne faites pas du une chambre tout simplement parce que ces appartements là viennent et eh bien en, en, en concurrence directe avec les hôtels. Donc, moi, l'idée c'est ce que je vous dis tout le temps c'est à chaque fois et eh bien aller plutôt sur euh, des appartements au moins des T3 euh, qui vont vous permettre et eh bien de ne euh, pas vous mettre en concurrence directe avec euh, avec donc euh, donc les hôtels. Bon, donc ça, c'était la première bombe. Donc, euh, on va, on va y venir juste après. Je vais vous donner, mais bien entendu, ma, ma conclusion. Enfin, pas ma conclusion, mais voilà, ce que j'en pense. Et très clairement, vous allez comprendre aussi que ça va pas être si simple que ça. Deuxième chose, eh bien, donc Max Brisson, a, donc le, le, le sénateur, député sénateur, eh bien, a tout simplement proposé également de mettre fin... Enfin, euh, de réduire tout simplement euh, le principe du micro-BIC. Alors, le principe du micro-BIC, je vous le rappelle, c'est assez simple. C'est que si vous voulez, si vous faites de la location meublée classique, eh bien, vous avez un chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour ne pas passer dans la catégorie du réel. Et c'est 72 600 euros. Si vous faites de la location en courte durée, eh bien, cette fois-ci, vous pouvez être en micro-BIC à hauteur de 172 600 euros. Et si vous dépassez ces, ces, ces quotas, eh bien, vous passez tout, automatiquement... Au réel, on va, on va y revenir. Donc du coup, lui, sa, sa proposition, c'est même pas sa proposition puisque ça a été voté euh, au Sénat. et eh bien, tout simplement, c'est qu'on réduit ces deux plafonds-là à 20 000 euros. C'est-à-dire que là, c'est plus, ces forfaits. C'est tout simplement dès que vous dépassez 20 000 euros, automatiquement, vous passez au réel. Hein. Vous n'êtes plus donc au micro BIC. Autre chose aussi qui, euh, qui nous dit, c'est qu'il veut faire sauter. Alors. Bon, c'est pas très clair, mais les 50 et 71%. Vous le savez, aujourd'hui, quand on est en location courte durée, quand on est au micro BIC, on peut abattre 50%. Et si vous faites classer votre logement, ce qui est relativement assez facile, d'ailleurs, vous pouvez trouver toutes les informations liées à ça sur Atout France. eh bien, vous allez pouvoir possibilité, non pas d'abattre 50%, mais 71%. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que les revenus que vous avez générés sur votre location courte durée, eh bien, on va retenir uniquement les 29 donc restants. Ces 29% vont être donc imposés donc aux prélèvements sociaux à 17,2% plus à votre tranche marginale d'imposition. Donc, ça va venir automatiquement dans votre imposition personnelle. Mais du coup, c'est vrai qu'on a quand même un bel abattement. Donc Pour vous donner un exemple, je ne sais pas, vous faites 10 000 euros dans l'année de location courte durée. Eh bien, on va retenir que 2 900 euros, le point de départ du calcul, pour calculer donc les prélèvements sociaux à 17,2 plus... Et eh bien du coup, c'est 2 900 euros qui vont venir se greffer à votre imposition sur le revenu, à votre tranche marginale d'imposition sur le revenu, au lieu des 10 000. Donc vous voyez, il y a un bel abattement. Donc ça, clairement, il est en train de s'y attaquer. Alors il est en train de, ils sont en train de nous dire que euh, ça pourrait être qu'à partir du troisième appartement. Donc moi, je vois difficilement comment tout ça peut être réalisable. Euh, ça, ça devient vraiment très complexe, je trouve. On complexifie de plus en plus. Donc concrètement, euh, je suis un peu surpris euh, par rapport à tout ça. Il euh, y a autre aussi une autre règle. Alors celle-ci, on ne s'y attaque pas aujourd'hui. C'est les 23 000 euros. Hein, vous le savez, aujourd'hui, si vous dépassez 23 000 euros de revenus euh, eh bien, euh, annuels sur vos casse-côte durée, vous ne dépendez plus du LMNP, mais vous dépendez du LMP. Mais justement, ce que qu'oublient beaucoup de personnes, c'est qu'ils restent focus sur les 23 000 euros. Ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a une autre condition pour être LMP. Il faut que les deux conditions soient remplies. C'est que les revenus issus de votre immobilier dépassent vos revenus de votre foyer. D'accord Donc, si vous, vous gagnez, par exemple, je ne sais pas, votre conjoint et vous, vous gagnez 4 000 euros à vous deux. Donc, ce qui fait, eh bien, euh, de tête, 48 000 euros l'année. Eh bien, il faut très clairement que vos revenus immobiliers dépassent les 48 000 euros pour que du coup, eh bien, vous soyez considéré comme un loueur meublé professionnel parce qu'en fait, on considère que eh bien, vous euh, votre activité principale, finalement, n'est plus votre activité salariale, mais c'est votre activité de euh, d'hébergement. Alors forcément, ça a des conséquences notamment sur les cotisations sociales puisque vous dépendez plus Enfin, vous allez payer double cotisation sociale parce que vous allez payer les cotisations sociales sur donc, vos revenus à titre personnel, mais également sur votre statut de loi meublé professionnel. Juste petit rappel aussi au passage, comme ça du coup on, fait un, on recalibre tout ça, enfin on, on remet tout ça à plat. Aujourd'hui, quand on fait de la location courte durée et que vous dépassez les 23 000 euros, de toute manière, vous avez un minimum de sécurité sociale les indépendants qui va se déclencher. Hein, donc euh, vous allez quand même payer des cotisations sociales, qui n'a rien à voir avec les prélèvements sociaux, hein, qu'on soit très clair. Il ne faut pas faire l'amalgame, prélèvements sociaux et sécurité sociale, ça n'a absolument rien à voir. Donc ça, c'est la petite précision que je voulais vous donner. Alors justement, maintenant, moi, ce que je voulais vous apporter comme information, qui est très importante dans cette vidéo, c'est que déjà, ça a été voté au Sénat. Donc à l'une, ça a été voilà, voté, donc ils sont favorables pour ce genre de choses, mais ça, c'est... Euh, une première, un premier point. Mais ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est qu'ensuite, il faut que ça soit validé par l'Assemblée nationale. Tout simplement parce que ce sont deux chambres qui sont totalement euh, donc, différentes. Donc chacun réfléchit à des projets de loi, etc. Mais ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est qui aura le dernier mot Ça sera l'Assemblée nationale. Donc certes, aujourd'hui, le Sénat a voté favorable, d'accord Mais derrière, ça va être ensuite, euh, comment dirais-je, ça va être ensuite discuté et voté à l'Assemblée nationale. Et du coup... Il n'est pas du tout improbable que l'Assemblée nationale ne vote pas pour, même s'ils ont tendance à nous dire que si, a priori, ils voteraient pour. Juste pour rappel, pour vous comprenez bien, l'Assemblée nationale eh bien, réfléchit euh, à des projets de loi, euh, examine aussi ce qui se passe, etc. C'est leur rôle. Le Sénat fait la même chose, mais ils ont une petite particularité supplémentaire, c'est qu'eux, ils sont plus sur le terrain, ils sont plus territorial. C'est-à-dire qu'eux, très clairement, ils sont vraiment dans le dur, dans le terrain. Et donc ce qui fait notamment que, que le sénateur Max Brisson a porté ce projet-là, c'est parce qu'il a été, je pense, sur le terrain assez influencé par rapport à ce qui se passe dans sa ville. Et tout simplement, euh, aujourd'hui, voilà, certaines villes, effectivement, ont une explosion de location haute durée. Et donc je pense qu'il est très sensible par rapport à ça, peut-être aussi par euh, un pressing... Euh, divers et autres. Hein, je ne vais pas rentrer dans, dans, dans le complotisme, bien évidemment. Mais vous avez compris l'idée. Et donc du coup, bien évidemment, euh, bah lui, il est porteur de ça. Et donc ça a été voté à l'unanimité euh, euh, au Sénat. Mais ce n'est pas pour autant qu'à l'Assemblée nationale, eh bien ça va être voté également favorable. En plus de ça, même si c'est voté de manière favorable, n'oubliez pas que l'Assemblée nationale, il reste le 49-3. Alors je vois l'autre jour, je discutais avec une personne qui me dit, bah, mais Sébastien, euh, si c'est voté à l'Assemblée nationale et si c'est voté pour également au Sénat, je ne comprends pas pourquoi, d'un seul coup, il fera un 49-3. Eh bien si, tout simplement parce que euh, peut-être que ça peut être voté pour. Mais derrière, ça peut ne pas correspondre, eh bien à la stratégie du gouvernement, euh, parce que derrière, euh, ils peuvent très bien considérer que euh, ça peut être un, par exemple, moi, moi, je vous dis mon sentiment, ça peut être un très gros frein pour certains investisseurs. Hein, ça peut vraiment être euh, être compliqué, ça peut vraiment créer un gros, euh, euh, comment dirais-je, un gros chamboulement dans notre dans notre dans notre développement immobilier, parce que. Moi, je vous rappelle quand même juste les faits. Euh, Aujourd'hui, on a besoin de plus en plus de logements. Les gens ont beaucoup de mal à se loger. Mais indirectement, quand on fait la location courte durée ou quand on fait du, du, du, du Loir meublé, hein, parce qu'en fait, ils ne s'adressent pas qu'à la courte durée. Là, très clairement, ils vont aussi pointer ceux qui font la location en meublé. Euh, moi, je suis désolé, mais quand on fait des appartements qui sont rénovés, on répond à une problématique du marché. Aujourd'hui. Euh, très clairement, on n'a pas suffisamment de logements pour loger tout le monde. Et les logements neufs, on, ça ne va pas de manière assez rapide. On ne construit pas assez rapidement de logements neufs. D'ailleurs, les communes sont en retard par rapport à ça. On le sait très bien. Donc indirectement, c'est l'investisseur immobilier, donc c'est vous, c'est moi, qui aujourd'hui participons eh bien, à, au développement euh, et à la mise en place d'appartements pour répondre à la problématique de besoin de logement. Alors certains vont dire, mais une fois j'avais quelqu'un qui m'a dit, oui c'est à cause de toi qu'il n'y a plus de logements disponibles sur le marché. Mais ça n'a rien à voir. Si aujourd'hui on fait de la courte durée, c'est parce qu'il y a une vraie, un vrai besoin, on ne le fait pas par hasard. Donc à un moment donné, il faut, faut quand même se poser les bonnes questions. Alors je, je ne dis pas qu'il n'y a pas de l'arbitrage à faire, bien évidemment, mais je pense qu'encore une fois, en France, le problème c'est qu'on va beaucoup trop, euh, on prend des décisions qui sont beaucoup trop radicales, on ne réfléchit pas suffisamment euh, à mettre en place des adaptations. On va trop dans le dur, même dans la distribution des aides, etc. Enfin bon, on ne va pas polémiquer ici. Ce n'est pas mon objectif. Mais je vais vous faire comprendre qu'aujourd'hui, on, on, on, là, par exemple, typiquement, si tout ça devait passer, c'est très clairement un gros chamboulement sur le, le statut du LMNP. On ne va pas se mentir. Alors après aussi... Euh, moi j aussi, donc, je vous le disais, il parle le 49.3, il faut que ça va de l'Assemblée nationale, donc on suivra ça bien évidemment, on en reparlera à mon avis cette chaîne YouTube, donc tu n'hésiteras pas bien entendu à t'abonner, comme ça tu seras notifié à chaque fois que je t'en reparlerai. Mais c'est aussi que euh, quand même aujourd'hui, beaucoup de personnes, dès qu'ils commencent à atteindre des, euh, des sommets assez importants en termes de, euh, de chiffre d'affaires, eh dans, dans les faits, euh, bah, les personnes passent au réel. Donc là, très clairement, vous n'êtes pas concerné par rapport à ça. Les abattements 50% sont 10%, vous n'êtes pas concerné. Les dépassements de chiffre d'affaires, bah, vu que vous êtes au réel, vous n'êtes plus concerné par rapport à ça. Donc finalement, toutes ces parties-là ne vous concernent plus. La seule, impact, la seule chose qui pourrait vous concerner, c'est si effectivement la TVA 10% était introduite. Mais ce qui n'est pas du tout fait, pas du tout, du tout, du tout. Euh, vous le savez, ça met quand même du temps à ce que certaines choses puissent passer. Donc à mon sens... Euh, même si IBC, effectivement, euh, il passait de 176 200 euros à 20 000 euros pour ceux qui ont le casse courte durée. De toute manière, ceux qui arrivent déjà sur des chiffres à 170 000 euros euh, de casse courte durée, je peux vous assurer qu'ils ne sont plus au micro BIC. Généralement, ils sont plutôt réels pour tout un tas de raisons parce que ça devient une activité principale. Et donc, ils commencent à avoir des charges qui sont relativement importantes. Et donc, le principe du réel, c'est d'abattre tout simplement les différentes charges qu'on a au quotidien pour eh bien, minimiser l'impact fiscal et notamment ce qui est agréable avec le LMP ou LMP, c'est qu'on peut amortir eh bien, ses travaux, on peut amortir son investissement sur plusieurs années et c'est ce qui fait que eh bien, le, euh, le, le résultat fiscal et eh finalement est proche de zéro ou du moins on, voilà, il, est, il, est, il, est, il est relativement faible et du coup l'impact fiscal pour vous à titre personnel eh bien, il est limité grâce à ça d'accord donc je vais pas revenir là-dessus j'avais déjà fait des vidéos mais voilà, grosso modo, moi, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc, vous n'hésiterez pas à la commenter, à me dire si vous avez des questions aussi par rapport à ça, vous, ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses sur 2023. Euh, ça peut être vraiment intéressant que vous, vous échangez et que vous me donniez votre point de vue. N'hésitez pas, franchement, c'est fait pour ça, les commentaires, c'est fait pour échanger et peut-être même qu'on pourra en rediscuter lors d'un live ou peut-être qu'on pourra, euh, voilà, euh, remettre en place une vidéo par rapport à ça. Enfin, vous, vous voyez un petit peu l'idée. N'hésitez pas à me lâcher, bientôt le pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao